Bonjour mes chers élèves. Bienvenue sur votre chaîne Je Communique TV. Une séance de l'oral. Le thème c'est ma nourriture et ma santé. Le titre de l'association de communication que je vous propose pour aujourd'hui. Brossons-nous les dons. Les objectifs de communication, c'est informer, s'informer sur la santé, conseiller, recommander. Activité orale. Regardez bien, s'il vous plaît, mes chers élèves. Dans la classe de Kanza et Amine, chacun dit ce qu'il fait pour prendre soin de ses dons. La maîtresse, Mina, donne des conseils aux élèves que dit chacun. Et à la fin, tu dois informer un jeune enfant sur le brossage des dons et lui conseiller d'en prendre soin. Que lui dis-tu Allons-y. On va découvrir ensemble cette situation de communication sous forme de dialogue entre ces trois personnages présentés ici, la maîtresse Mina, Kenza et Amine. Brossons-nous les dons Alors d'abord, il faut répondre à cette question, pourquoi apprendre le français Pourquoi ces vidéos sur un chaîne alors, euh, pourquoi apprendre le français euh, Pour parler français avec un ami, bien sûr Pour parler bien français Surtout avec des euh, francophones Des garçons qui parlent ou des enfants qui parlent en français Pour suivre des dessins animés sur notre télé Pour utiliser un jeu sur tablette, en famille, réunis devant la télé pour comprendre des émissions en français, pour lire une histoire en français, pour bien comprendre une histoire en français, pour écrire une lettre à un ami en France et d'autres pays francophones. Pour écouter des informations en français, comme Ahmed, euh, écoute à la radio et maintenant le journal des sports. Pour utiliser des programmes en français sur l'ordinateur et d'autres systèmes d'exploitation. Alors, euh, je suis capable de parler en français, comprendre aussi... Utiliser un jeu, comprendre des émissions en français, lire une histoire, faire un résumé, bien comprendre, écrire une lettre à un ami, écouter bien des informations et bien comprendre, ou utiliser des programmes en français sur l'ordinateur. voilà Alors, nous revenons toujours à notre question, pourquoi apprendre le français pour chaque vidéo proposée ici pour l'oral, pour les élèves primaires. Allons-y, brossons-nous les dents. Kenza. C'est la maîtresse qui parle. Kenza. Tu es allé chez le dentiste Raconte-nous. Le dentiste m'a soigné une carie. C'est Kanza qui parle. Le dentiste m'a soigné une carie. Il a dit que je mange trop de bonbons et de gâteaux. Moi, c'est Amine qui parle. Moi, j'ai une tache noire sur une dent. Alors, la maîtresse intervient. Les enfants, il faut prendre soin de vos dents. Vous devez les broser avec des dentifrices. Et je vous conseille d'aller voir le dentiste régulièrement. Les enfants, il faut prendre soin de vos dents. Vous devez les broser avec du dentifrice. Et je vous conseille d'aller voir le dentiste régulièrement. Alors pour conseiller, il faut utiliser toujours. Il faut. Tu dois. Vous devez. Par exemple, il faut prendre soin de vos dents. Vous devez brosser les dents avec dentifrice. Tu dois euh, brosser les dents avec euh, dentifrice. Voilà. Après avoir écouté ce dialogue entre la maîtresse, Kenza et Amine, alors tu dois tout simplement répondre à cette question. Les questions que je vous propose pour aujourd'hui, c'est ça. Que demande la maîtresse Que demande la maîtresse Pourquoi Kenza est-elle allée chez le dentiste Qu'est-ce qu'Amine a sur lui don Et quel conseil donne la maîtresse à la fin du dialogue Que demande la maîtresse d'abord Pourquoi Kenza est-elle allée chez le dentiste Qu'est-ce qu'Amine a sur le don Et à la fin, quel conseil donne la maîtresse Je vous laisse réfléchir un moment et après on va faire une petite discussion. Et après, on va répondre à cette question. Tu dois informer un jeune enfant sur le brossage du dents et lui conseiller d'en prendre soin. Question, que lui dis-tu Voilà. Alors, voici les réponses des questions. Que demande la maîtresse Et pourquoi Kanza est-elle allée chez le dentiste et qu'est-ce qu'Amine a sur lui don Et quels conseils donne la maîtresse D'abord, la, la première question que demande la maîtresse. Pour répondre à cette question, on dit, la maîtresse demande à Kenza euh, si elle est allée chez le dentiste. Est-ce qu'il... Euh, peut tout simplement euh, raconter ce qui s'est passé Alors pour répondre brièvement la maîtresse demande à Kanza si elle est allée chez le dentiste et pourquoi kenza était allée chez le dentiste pour quelle raison quelle est donc la raison Quelle est donc la cause pourquoi donc Kenza était allée chez le dentiste. Alors, d'après ce qu'elle dit, le dentiste m'a soigné une carie. Alors, euh, le dentiste a soigné une carie à Kenza. Le dentiste a soigné une carie à Kenza. Et il a dit qu'elle mange trop de bonbons et de gâteaux. Et vous aussi, euh, les enfants... Euh, il ne faut pas trop... Il faut pas manger trop de bonbons et de gâteaux, non. de, de sucreries, non. Parce qu'elles causent des caries. Et les caries abîment les dents. Les caries détruisent les dents. Le dentiste... M'a soigné une carie. C'est Kenza qui parle. Le dentiste m'a soigné une carie, et elle a dit que je mange trop de bonbons et de gâteaux. Et, qu'est-ce qu'Amine a sur les dents D'après le dialogue, Amin dit, moi j'ai une tache noire sur une dent. Elle a une tache noire, ça veut dire le début d'une carie. Alors, il faut faire attention lorsque vous voyez une Tâche noire sur les dons, il faut prendre soin, il faut tout simplement avertir les parents et aller en toute vitesse chez le dentiste pour ne pas avoir une carie, là, comme l'exemple de Kenza, et avoir mal aux dons. C'est dérangeant, c'est tout à fait dérangeant. Et on continue. Et quel conseil donne la maîtresse à la Les enfants, il faut prendre soin de vos dents. Vous devez les brosser avec l'identifrice. Et je vous conseille d'aller voir le dentiste régulièrement. Il faut prendre soin des dents. La santé dentaire, ça veut dire, ça veut dire la santé des dents, hum? avoir des dents fortes. Les enfants, il faut prendre soin de vos dents, vous devez les brosser avec dentifrice Trois fois par, ce... par jour, après chaque repas, avant de dormir, vous devez les brosser avec du dentifrice. Et je vous conseille d'aller voir le dentiste régulièrement. Votre dentiste préféré, si vous voulez. Normalement, les dentistes sont vraiment gentils, oui. Il ne faut pas avoir peur. Monsieur. Non, il ne faut pas avoir peur. Le dentiste, ce pas un monstre. Elle est très gentille avec les enfants. Il vous donne, bien sûr, quelques cadeaux, si vous voulez bien. <rire> Alors, il faut visiter régulièrement un temps il faut régulièrement visiter ou d'aller voir le dentiste. Voilà. Et pour cette question, tu dois informer un jeune enfant sur le brossage des dents. On a déjà parlé de ça. Pourquoi on se brosse les dents Pour protéger les dents contre les taches noires et contre les caries, pour, pour qu'elles ne puissent pas abîmer les dents. Tu dois informer un jeune enfant sur le processus de dents. Le processus de don est très utile. Elle protège les dents. Et en même temps, elle garde les dents tout à fait propres. et évite, euh, évite les caries et abîmer les dents. Et détruire les dents, y avoir mal aux dents, etc. Et lui, conseille de prendre soin. Oui, comme ça, il faut prendre soin de le temps, il faut se brosser les dents à chaque fois. Et il ne faut pas manger trop de bonbons, trop de sucreries, il faut éviter tout ça pour garder toujours une bonne santé. Dans la classe de Kanza et Amine, chacun dit ce qu'il fait pour prendre soin de ses dents. On a déjà écouté le dialogue. Vous pouvez réciter si vous voulez bien. Répéter plusieurs fois sur classe. Dans la classe, la maîtresse donne des conseils. On a, on a déjà écouté les conseils de la maîtresse Mina à ses enfants et à vous. Et qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui Brossons-nous les dents. Comme situation de communication, on a bien répondu aux questions. Et on a vu ces objectifs informés, s'informer sur la santé et conseiller et recommander mes chers élèves. Au revoir et à la prochaine vidéo de l'oral.